Dans une classe, il est probable que plusieurs sphéraux soient allumés en même temps. Donc, comment savoir quel sphéraux est synchronisé avec notre tablette? Un petit truc que je peux vous donner. Complètement en bas à droite, vous avez un bouton qui est le bouton téléguider. Lorsque j'appuie sur téléguider, oui, je pourrais faire déplacer la sphéraux, mais le problème, c'est que probablement que tous les sphéraux de la classe se déplacent présentement. Donc ce que je vous conseille, c'est de jouer sur les couleurs, donc si je le place vers le rouge, là je peux voir présentement que c'est celle qui est le plus près de moi, qui est la mienne. Je peux aussi aller vers le vert, donc aller prendre une couleur qui est différente, puis m'assurer et ainsi déterminer laquelle des sphéraux dans la classe est vraiment la mienne.